C'est dit. là, ça nous amène... Euh, j'ai une oui. question pour vous. Oui. Monsieur dit que... Euh, Monsieur est en maître Oui. Oui. Que euh, l'institution financière possède les originaux. Ben, il, va, il va vérifier avec sa clientèle. OK. Parce que moi, j'ai une lettre ici, oui. un, un e-mail qui m'a été envoyé par... Judith Desmarais, notaire adjoint au syndic, au bureau du syndic, qui dit Suite à notre conversation téléphonique de ce matin, j'ai vérifié auprès de Mike Caroline, la France responsable des gardes provisoires. Cette dernière m'a informé que votre dossier, parlant du dossier hypothécaire, les, les documents que je demande, que votre dossier est manquant dans la grève de l'ex-notaire, Sophie Jolicoeur. De ce fait, nous ne pouvons malheureusement répondre à votre demande. Je vous invite à consulter un conseiller juridique de pratique privée pour connaître vos recours. » Ça, c'est la Chambre des notaires Perfect. qui me disent qu'ils n'ont pas les originaux. Et ces gens-là sont, sont responsables de conserver ces documents-là. Et l'institution financière m'avait clairement dit depuis 2012 que je fais la demande des contrats originaux. Et on m'a clairement dit depuis 2012 qu'ils ne possèdent pas les contrats qui sont chez les not le notaire. Regardez, je ne peux pas régler ça aujourd'hui. Non, je comprends, monsieur. Alors, mais, je merci comprends. de, de l'exposer, de Bastara, je vais en tenir compte. J'ai noté. Alors, exactement. Alors, euh, Est-ce que je dois déposer... Euh... Non, on garder ça pour vous, okay. si un jour ça, ça s'avère utile. Ça va être utile. Alors, là, une fois qu'on a, on a, on a décidé ça, maintenant, il faut fixer une date de procès. OK? Oui. Alors, donc... Oui. Pourquoi, monsieur? Parce que je vais être à l'extérieur. Alors... <coughs> Combien de temps vous êtes à l'extérieur? Pour trois semaines. Okay. Bon. Ouais. J'ai j'ai d'autres dossiers. Là. Mais, je comprends, mais moi j'ai fait comme ces gens-là, j'ai attendu tout, tout à l'heure. Là, je suis là, je, je demande des questions. Je ne peux des pas y répondre à ces questions. -là. Mais qui peut m'aider? Je ne sais pas. Je ne sais pas, demandez à cet ancien avocat. Moi, je non, peux mais... 7, 7 ou 14 septembre 2016 Voilà, je, pas, euh... je vais vous demander de suspendre pour vérifier si le 19 octobre j'ai pas de problème avec cette date On de vous expliquer ça Ben c'est que j'ai eu les explications d'un ex-membre euh, du barreau ouais. Qui nous a clairement dit que la législature du Québec est, est inconstitutionnellement euh, ben, ben, on va continuer à lui parler oui. Non, mais, mais c'est que... pas vous aider davantage là -dessus. Oui, mais là, j'aimerais avoir des preuves de ouais. ceux qui ouais. allèguent ben, qu'ils qu ont la... la juridiction. Demandez à cette personne-là. Non, il n'est plus membre du bureau. Ouais. Regardez, M. Leblanc, je... Je... moi, je dois gérer, là. j'ai d'autres dossiers. Là. Mais, je comprends, mais moi, j'ai fait comme ces gens-là, j'ai attendu tout, tout à fait. Là, je suis ouais. là, je demande des questions. Je ne peux pas, des pas y répondre à ces questions. Là. Mais qui peut m'aider? Je ne sais pas. Je ne sais pas demander à cet ancien avocat. Moi, je suis non, pas mais c'est parce que... Je n'ai lui... pas, pas réponse à tout, M. Leblon. Je n'ai pas cette réponse-là. C'est hors de mes connaissances. Donc, si je viens ici, il y a quelqu'un au palais de justice qui va être sûrement... Moi, je n'en connais pas. Je ne connais personne au palais de justice qui peut vous répondre là-dessus. Il n'y a personne au palais de justice qui est en mesure... Moi, je n'en connais pas. Moi, je n'en connais pas. C'est juste ça que je veux vous dire. Mais écoutez, je trouve ça quand même aberrant qu'un juge de la Cour supérieure me dise qu'il n'y a personne qui sera en mesure de confirmer preuve à l'appui que la Cour est constitutionnelle et légitime. monsieur Leblanc, ça allait super bien, je ne peux pas faire plus pour vous. Alors, désolé. Vraiment désolé, je ne peux pas faire plus. Euh, Est-ce que je peux avoir l'enregistrement? Euh, oui. On de va quelle tout, façon on procède? On va tout vous régler ça. On, on va revenir parce que c'est pas final. Là. Il faut que maître.. Euh, non, non, je comprends. Là, on je va, on va ça, finaliser oui. ça dans quelques minutes. Ok. Inquiétez-vous pas, on va tout finaliser ça. Je vais juste mettre Veyrey, euh, M. Popovici, on va régler… Euh, Honnêtement, c'est... Euh, on va régler ça tantôt. Donc euh, bref, euh, Paul Leblon a demandé au juge Jean-François Michaud, dont vous voyez la photo, s'il pouvait faire qu'il est le juge de la Cour supérieure. Donc la Cour supérieure, c'est une juridiction fédérale qui agit ici au Québec, après la Cour du Québec. C'est un jour de vérification et de contrôle euh, des jugements qui peuvent avoir été passés à la Cour du Québec ou devant un tribunal euh, administratif du Québec. Et le juge Jean-François Michaud a été honnête en disant qu'il n'est pas capable de faire la preuve de la légitimité, de la légalité, donc de la constitutionnalité de la Cour supérieure. Et tous les dossiers en divorce, tous les dossiers qui dépassent une somme de 70 000 en recours, sont des dossiers qui sont sous la compétence de la Cour supérieure et non pas de la Cour du Québec. La Cour du Québec, c'est une Cour des poursuites sommaires et c'est pour des, des, des dossiers sauf en matière d'impôt. En matière d'impôt, la Cour du, du Québec a la même juridiction, la même autorité que la Cour supérieure en matière de fiscalité. Donc, euh, le juge Jean-François Michaud a été honnête en, en disant que la Cour supérieure n'a pas la capacité euh, de faire la preuve elle-même, par des employés du palais de justice ou par qui que ce soit, de sa légitimité, de sa constitutionnalité et de sa légalité, comme cours supérieur de juridiction fédérale au Québec. Voilà.